Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose ma première review consacrée au tour de magie, c'est parti Je vais vous donner mon avis sur un tour intitulé Print de Michael Chatelain. Print, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un effet qui va vous permettre dans un premier temps d'imprimer des cartes blanches et dans un deuxième temps de désimprimer ces fameuses cartes. Alors, que reçoit-on Eh bien, nous recevons un DVD avec à l'intérieur une petite pochette que je vais vous montrer avec des cartes blanches. Avec le fameux DVD, le DVD est super bien expliqué, il est expliqué en français et en anglais. Et de plus pour ceux qui débutent, Mickaël vous explique la technique essentielle pour réaliser cet effet. Passons tout de suite à la démonstration. Alors les avantages et les inconvénients, mais moi personnellement, j'en ai trouvé que des avantages. Alors déjà dans un premier temps, la méthode qui est utilisée est très facile à faire, très visuelle, et je dirais qu'elle est même faisable entourée, donc quoi de mieux. Au niveau des difficultés, je n'ai rien trouvé de difficile, mis à part de bien travailler l'enchaînement. Comme je vous disais aussi au début, il y a juste une technique de base à apprendre que Michael vous explique dans le DVD. Concernant le tarif de print, il est vendu au prix de 32 euros sur le site de Michael qui s'appelle Gimme Magic et je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix quand on voit le travail qui a été effectué. Donc je mettrai simplement pour ce tour de magie qui s'intitule print 5 sur 5 et ça sera mon avis. C'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une deuxième review très prochainement. En attendant, travaillez bien A bientôt